Donc bonjour, euh, Donc aujourd'hui je vais vous parler d'OpenStack euh, et du retour d'expérience d'une plateforme qu'on a mis en place à l'INSA Toulouse euh, en 2019. C'est un projet un peu, un peu plus ancien, la présentation a été retardée à cause du Covid, mais au moins on a un peu plus de retour puisque c'est la troisième rentrée euh, cette année qu'on fait sur cette plateforme. Euh, moi je suis responsable du pôle infrastructure à l'INSA de Toulouse, donc on s'occupe de tout ce qui est infrastructure et euh, on gère aussi le, le parc informatique. Euh, ma présentation, donc je présenterai un, des éléments de contexte, la conduite du projet, euh, les évolutions, euh, le, le retour des, expériences, des des enseignants depuis deux ans, et les perspectives sur, sur cette plateforme. Euh, L'INSA de Toulouse, donc on a une école d'ingénieurs en cinq ans après le bac, on a peu une école généraliste, c'est-à-dire qu'on a plusieurs spécialités, génie civil, biologie, euh, mathématiques. Euh, et on a un département d'informatique avec une spécialité réseau et télécom. Donc on a à peu près 150 diplômés par an, à la fois des, des diplômés en école du cycle ingénieur et des masters spécialisés. La particularité du département d'informatique, c'est qu'il y a une forte proportion d'enseignants vacataires. Donc ça, ça, aura une ça a une conséquence pour nous, euh, comme je vais le présenter plus tard. Euh, nous le service informatique on, on, on installe on administre les, salles, les, les machines dans les salles pédagogiques donc pour le département on à peu près 200 postes et donc c'est des, des installations double boot, Windows, Linux et on, on déploie les logiciels à la demande des enseignants il y a un, un recueil tous les ans et on déploie les logiciels donc c'est des environnements monolithiques qu'on installe à la rentrée et qui bougent très peu pendant l'année et surtout, il n'y a pas de délégation des droits d'administration, c'est nous qui gérons les machines. Donc ça, ça permet d'assurer que l'enseignant arrive le matin, le système est opérationnel, il peut faire son cours. Sur la partie gestion de ces salles, la partie Linux est majoritairement gérée par les gens qui gèrent l'infra, on est cinq ingénieurs. Euh, parce qu'il y a un peu, peu plus de technicité sur cette partie et sur la partie Windows, donc c'est plus la partie support, les gens qui gèrent le parc, donc c'est plus des profils de techniciens. Donc les, les demandes d'évolution sur ces environnements que j'appelle monolithiques, mais effectivement qui sont figés pour l'année, elles ont, elles ont commencé en 2016-2017, et ils voulaient, les enseignants voulaient avoir un peu plus d'autonomie dans, dans, dans leur TP, euh, pour pouvoir euh, voilà, avoir des systèmes plus souples. Donc, on, on avait mis à disposition un, une première itération euh, où on avait monté un, un cluster Proxmox. Euh, donc c'était sur des serveurs recyclés, on, on avait 4-5 serveurs, on avait mis du Proxmox. Ça leur allait bien, ils pouvaient déployer des VM, ils, ils géraient des conteneurs à et surtout ils étaient autonomes sur la gestion de, euh, de ces VM. Euh, à l'époque, ils nous avaient demandé déjà de l'OpenStack. Nous, on n'avait pas d'expérience, on avait dit non, c'est pas possible. Euh, mais euh, deux ans plus tard, c'est revenu sur le, sur le tapis parce que euh, sur, euh, sur Proxmox, il ne pouvaient pas gérer le réseau et il voulait vraiment avoir des TP sur, sur la gestion du réseau. Euh, quelques mots sur OpenStack euh, donc C'est une plateforme de virtualisation orientée cloud, c'est entièrement modulaire, c'est-à-dire que vous avez des modules de base pour faire, pour, euh, faire marcher le tout, mais après vous choisissez vos, vos modules et vous construisez votre plateforme en fonction de vos besoins. Et les modules ils co communiquent via des API. Donc vous avez des computes, c'est-à-dire des, des, des serveurs qui font tourner les, les machines virtuelles, vous avez des contrôleurs qui gèrent l'orchestration du tout, il y a une base de données répartie, il y a des durabilité mq, et vous avez contrôleur réseau qui gère la, la création de routeurs virtuels. Euh, et en plus, vous avez du stockage pour héberger euh, vos machines virtuelles, donc ça peut être une baie euh, classique, vous pouvez avoir du stockage réparti, enfin, vous faites un peu ce que vous voulez. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est orienté programmation. Euh, vous faites ce qu'ils appellent des stacks, c'est-à-dire que c'est un, un scénario de déploiement, et que vous, que vous envoyez à la plateforme, et ça vous crée ce que vous voulez. Vous pouvez créer des routeurs, des réseaux, euh, déployer des VM, euh, configurer euh, le, le, la couche logicielle dans les VM. Enfin, tout est automatisable. Donc ça, c'est quand même... C'est une approche dont on n'avait pas l'habitude. On faisait du, du, du VMware sur la virtualisation. C'est assez intéressant. Euh, et il y a un développement qui est quand même rapide sur cette plateforme. C'est-à-dire qu'il y a deux versions par an. Ça, ça, ça avance très rapidement. Donc ça, si vous voulez... Euh, euh, maintenir euh, votre plateforme et, et pouvoir ajouter des modules, eh bien, il faut, faut monter de version très régulièrement. Sur la conduite du projet, donc, euh, les enseignants sont revenus euh, vers nous en 2018 en disant euh, c'est bien ce que vous avez fait mais il faut aller plus loin donc on a besoin d'OpenStack. Donc ils ont fait un petit, euh, un petit lobbying auprès de la direction et ils ont déposé un projet dans le cadre du, du projet annuel qu'on a. Euh, sur la mise en place d'un environnement OpenStack pour, pour leurs besoins. Et donc ce projet, il a été arbitré et il a été validé avec la direction de l'établissement. Euh, donc nous, on avait proposé, quand ils nous ont déposé le projet, euh, un budget pour ce projet qui correspondait à la fois à la formation des personnels en interne pour pouvoir monter en compétences et on avait associé à ça une, une prestation d'accompagnement pour mettre en place l'environnement. Donc on s'était... On avait contacté une société toulousaine qui, qui était spécialisée dans, dans la mise en place de ces environnements pour nous accompagner sur ça. Euh, donc on avait estimé à 40 kg le budget et un, un projet de 60 hommes-jours. Euh, et surtout, on avait réutilisé du, du matériel qu'on avait. On venait de renouveler notre infra-VMware. Donc on avait quand même des, des, des serveurs de, euh, de, de bonne qualité avec beaucoup de mémoire. Et donc euh, ça, ça permettait de diminuer le coût du projet. Donc on avait 7 compute, on avait 3 contrôleurs un serveur de management et on utilisait notre b de, de stockage NetApp. Euh, en, en, sur la prestation, mais je vais, le, je vais le vous montrer dans le slide après, on a quand même eu pas mal de difficultés sur la, la configuration des, des réseaux euh, internes OpenStack euh, parce que sur notre châssis Dell euh, avec deux interfaces par serveur, ça avait été plus compliqué. On s'en est sorti mais ça a été compliqué. Donc une slide un peu technique, euh, quand vous faites de l'OpenStack, vous avez plein de réseaux à mettre en place. Euh, donc vous avez un réseau pour le management, vous avez des réseaux pour, euh, pour les API internes, externes, pour euh, l'accès au VM, pour le stockage. Euh, donc vous avez minimum sept euh, réseaux à mettre en place. Euh, et donc sur nos, notre châssis Dell avec nos deux cartes réseau par serveur, ça a été compliqué, il a fallu faire plusieurs VLAN. Ce pas la méthode native d'OpenStack, normalement c'est une carte réseau physique par, par réseau. Et donc ça, on, a, on a passé quand même beaucoup de temps avec la société pour arriver à faire fonctionner le tout. Euh, donc le déroulé du projet, euh, on a commencé en, au printemps 2019 à préparer à redéployer notre, nos, nos serveurs, à reconfigurer notre châssis. Euh, on a eu la formation en mai 2019 et ensuite la prestation pour, euh, euh, pour déployer l'OpenStack. Ce que nous a apporté la société, c'est son expertise et surtout une méthode de déploiement entièrement scriptée via de Donc euh, on a rejoué euh, le déploiement de la plateforme jusqu'à arriver à, à une solution stable. Et ça, ça, ça a quand même fait gagner beaucoup de temps et surtout on a pu euh, euh, faire évoluer au fur et à mesure. Euh, donc fin du mois de mai on arrive à un environnement à peu près stable de, euh, de production et donc à ce moment là on réunit les on, on contacte l'enseignant qui était porteur du projet chez nous euh, avec qui on avait validé les prérequis techniques euh, les modules à installer et à ce moment là il nous dit ah mais non mais moi euh, je fais plus d'open stack euh, à la rentrée euh, c'est mes collègues qui reprennent le, le flambeau donc bon, ben déjà on a été un peu surpris, on fait une réunion avec euh, les collègues euh, et donc euh, ben eux ils étaient à peine au courant de ce qui avait été décidé sur euh, quel module euh, sur, sur la plateforme et ils avaient, on était quatre autour, autour de la table, ils avaient des besoins contradictoires, c'est à dire certains voulaient un environnement où euh, c'est préconfiguré, ils arrivent le matin, ça fonctionne et d'autres ils voulaient être admin de la plateforme pour pouvoir modifier la plateforme en fonction de leurs besoins. Euh, donc lundi dans la conférence on parlait de l'hétérogénéité des pratiques pédagogiques. Là on est vraiment ça, on est on était vraiment dans ça où on est dans la même école, le même département, des enseignants qui ont des besoins complètement différents, euh, avec des conséquences puisque euh, il fallait installer des nouveaux modules euh, et, et donc euh, nous, on avait travaillé avec nos sociétés, quand vous faites un contrat, vous, vous engagez sur, sur un, un niveau de, de module et un niveau de service, et on ne pouvait pas modifier comme ça, la, à la, en fonction de leur, leur demande, la, la plateforme. Donc il y a eu quand même plusieurs réunions, et au final on leur demandé de choisir, mais qu'est-ce que vous voulez Soit vous, vous voulez être admin de la plateforme, la modifier, nous on ne garantit pas que ça fonctionne, parce que si vous faites une bêtise et que ça casse tout, on redéploie tout ou euh, euh, euh, un environnement stable. Donc au final, ils ont choisi de dire le plus important, ce qui, est, ce qui, est vraiment le, ce qui va servir le plus, il nous faut quelque chose de stable. Euh, donc euh, on a gardé les droits d'admin et, euh, euh, et eux, ils étaient utilisateurs de la plateforme. Donc à l'entrée rentrée 2019, commande les premiers enseign enseignements sur la, la plateforme euh, et là on a été extrêmement sollicité. quand je dis extrêmement sollicité, ça a été presque du temps complet pour accompagner le début de le, de, de, des formations sur cet environnement. Euh, on avait, comme je l'ai dit, beaucoup d'enseignants vacataires, certains enseignants, on leur dit « vous faites de l'OpenStack », ils ne connaissaient pas du tout, donc on a dû faire de la, de la formation pour des enseignants à l'utilisation même basique, ça, ça a été quand même assez chronophage. Euh, on avait convenu d'un mode de fonctionnement où les enseignants nous donnaient la liste des étudiants, des groupes projets et nous on créait tout sur la plateforme donc on avait industrialis industrialisé ça avec Ansible euh, mais il y a eu quand même pas mal de relais-retours, ils n'avaient pas compris bon. euh, donc ça, ça a été quand même assez, assez chronophage euh, exploitation quasi quotidienne problème de consommation de ressources c'est à dire que les étudiants il crée des VM autant qu'il voulait et puis il laissait ça en marche et le groupe d'après arrivait, la plateforme n'avait plus de ressources parce qu'il y avait 200 VM qui tournaient et qui consommaient de la mémoire et des ressources. Donc là aussi, il a fallu faire de la pédagogie auprès des enseignants, auprès des étudiants pour dire attention, on a quand même des ressources mais il faut faire attention. Vous utilisez, une fois que c'est fini, vous éteignez vos machines et vous laissez la place au suivant. Euh, là aussi, où on a été surpris, c'est qu'ils utilisaient quasi exclusivement l'interface web. Euh, nous, ce qu'on trouvait très bien euh, dans OpenStack, c'est le côté API où vous pouvez tout scripter. Euh, euh, et non, là, sur, euh, sur, sur la, la pédagogie, ils utilisaient euh, l'interface web pour créer leur, leur, leur euh, VM et leur, leur routeur. Et donc là aussi, on était sous-dimensionné en termes de, de, de mémoire, notamment sur les contrôleurs. Euh, donc, deux, deux ans après, où c'est qu'on en est Alors, le bilan côté pédagogie, euh, il, il est très positif hein, pour les, de, de, du point de vue des enseignants. Euh, Aujourd'hui, la plateforme est utilisée euh, quatre mois par an, euh, uniquement pour les 5 années, donc de octobre à janvier. Euh, le fait d'avoir une plateforme Upstack, ça leur a permis de faire des TP sur la virtualisation et surtout sur la virtualisation des réseaux chose qu'ils ne pouvaient pas faire avec Proxmox. Euh, donc ça, ça a été un vrai plus pour eux. Euh, ils ont migré un certain nombre de TP sur les Big Data qu'ils faisaient sur des machines traditionnelles où ils essayaient de déployer des VM Cloudera qui nécessitaient beaucoup de, de, de RAM. Et donc avec ça, ça leur donnait quand même plus de souplesse. Ils pouvaient faire un projet avec plusieurs VM Big Data qui communiquaient entre elles et, et lancer des calculs. Euh, voilà, donc ça je l'ai dit, plus de souplesse, plus de possibilités qu'en environnement standard, notamment pour les projets. Euh, ils ont mis en œuvre aussi des, des topologies de réseaux virtualisés euh, et un peu de, de SDN. Euh, L'année dernière aussi, pendant le confinement, il y a eu euh, des, des bascules de, de certains TP réseaux qui se faisaient sur des, des, euh, du matériel classique, euh, sur du routage, notamment avec euh, GNS3. Donc ça, ça leur permettait, sur un projet, de déployer euh, plusieurs euh, VMGNS3 et faire communiquer pour analyser les, les flux réseau. Donc ça a ouvert quand même certain de possibilités qu'on qu ne pouvait pas faire avant. Euh, les limitations aujourd'hui, euh, à la fois des ressources euh, matérielles, c'est-à-dire que nous, à l'époque, on avait déjà pris des serveurs qui avaient 6 ans, aujourd'hui, ils arrivent presque à 10 ans, euh, y, y a, on a 900Go de RAM en tout sur la plateforme, donc il y a quand même de des ressources, mais ça, le matériel commence à vieillir euh, et les besoins sont de, de plus en plus importants. Donc il y, a, il y a une vraie limitation. Sur les modules OpenSAC qu'on avait choisis, là aussi, ça n'a pas évolué depuis le début, euh, mais parce qu'on est limité en termes de ressources sur la, sur la plateforme. Euh, et on a de plus en plus d'étudiants, et une augmentation des effectifs euh, sur les cycles ingénieurs, et donc il y a, il y a plus d'étudiants dessus. Euh, ce qu'ils aimeraient faire aussi, c'est une gestion native des conteneurs, notamment avec Docker. Aujourd'hui, ce n'est pas, pas possible sur la plateforme, donc ils déploient une VM avec un environnement Docker prédéfini, mais ils aimeraient aller plus loin sur cette, sur cette partie. Euh, le bilan pour nous, côté service informatique, euh, on est quand même assez satisfait parce qu'on a un environnement de production stable, euh, qui est quand même très utilisé par les, par les étudiants, euh, mais très utilisé trois mois dans l'année. Donc c'est-à-dire que à partir de janvier, la plateforme, on pourrait presque l'arrêter, c'est plus du tout utilisé. Il euh, y a un point, c'est que il euh, y a un grand intérêt technique des équipes pour cette plateforme, des équipes euh, informatiques, en tout cas pour ce projet. Euh, c'est des technologies, je ne vais pas dire innovantes, mais en tout cas qui sont un peu différentes des approches traditionnelles de virtualisation qu'on faisait. Et donc les... Les, les équipes étaient vraiment très satisfaites de pouvoir euh, euh, se confronter à ce type de technologie et de, de, de l'utiliser au quotidien. Euh, ouais, une petite anecdote, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des difficultés de recrutement dans les services informatiques, donc c'est le cas chez nous aussi. Mais le dernier recrutement qu'on a fait il y a, il y a deux ans, c'est un profil très technique et c'est quelqu'un qui était aussi intéressé pour venir chez nous pour se confronter à ce type de techno. Donc, l'enseignement, c'est quand on mène des projets très techniques, et on peut attirer aussi des gens qui sont intéressés par ce type de, de technologie. Il euh, y a aussi une frustration euh, sur, sur euh, des équipes de dire « Ok, au fin de l'OpenStack, mais en fait, on en fait euh, en septembre, quand on met en place tout, quand on fait une, une montée de version, euh, quand on fait du support d'exploitation pour les enseignants, mais après, à partir de, de janvier, ben, on n'entend plus parler, on éteint tout pendant 9 mois, et puis... Euh, euh, donc il y a quand même une frustration de ne pas passer, passer de temps dessus pour, surtout, une plus grande maîtrise technique. Euh, il y a pour nous un impact important donc, en termes d'exploitation. Euh, on fait de l'accompagnement, je mets plus, plus, plus, mais euh, c'est ça, c'est vraiment de, de l'accompagnement aux petits oignons sur euh, euh, les, enseignements, les enseignants, euh, euh, la mise en place des environnements, euh, la configuration... Euh, ils, ont, ils démarrent un TP, il n'y a plus de ressources, ils nous appellent, il faut libérer des ressources. Enfin, il y a un temps euh, qui n'est pas neutre pour les équipes pour euh, exploiter et aider les enseignants euh, à, à faire leur TP dessus. Euh, et donc pour nous, ce qu'on avait mal évalué au début, c'est le coût d'exploitation lié à, à, ces, à ces nouveaux enseignants. Parce qu'on on savait qu'on avait évalué le projet, on est resté dans les clous. Mais c'est l'impact après sur l'exploitation et le coût financier, puisqu'il y a eu la prestation d'installation. Donc ça, c'était le mode projet. Et ensuite, on a un coût récurrent. C'est-à-dire qu'on a souscrit un contrat de support avec la société. Ça, ça nous permet de, de, de, de, de, que la société nous épaule pour les montées de version. Mais, mais effectivement, c'est un, un coût récurrent. Donc la suite, donc côté pédagogie, ils souhaitent continuer à capitaliser sur cette plateforme, notamment en essayant d'intégrer les projets de quatrième année de programmation où ils veulent faire des environnements de programmation flexibles avec plusieurs serveurs et des communications entre ces serveurs et surtout de, de, de, de la création à la volée de VM en fonction de la consommation des ressources. Donc ça, effectivement, avec OpenStack, vous pouvez le faire. Euh, avec des API. Pour nous, côté services informatiques, on s'interroge plus sur la suite, c'est-à-dire que le matériel est vieillissant, comme je, je l'ai dit, il y a un revenu, renouvellement à, per, à prévoir, euh, bon voilà, il y aura un coût de renouvellement euh, qui ne sera pas neutre hein, pour l'établissement. Euh, il y a un changement de technologie de déploiement sur OpenStack, c'est-à-dire qu'on est parti sur du déploiement via un euh, sur tous les services et la configuration des services, euh, maintenant sur les dernières versions c'est uniquement du déploiement par container donc on déploie des containers qu'on configure donc là aussi c'est des technologies qu'il va, euh, qu va falloir appréhender et, euh, et, et maîtriser et euh, ben, comme je l'ai dit on a un, un, un, un contrat de support supplémentaire donc avec un coût récurrent euh, mais effectivement ça nous aide bien euh, euh, au moment de la mise à jour en conclusion euh, et si jamais vous voulez mettre en place chez vous ce type d'environnement de, de, pour la pédagogie, euh, l'expérience est bien évaluer les coûts sur le long terme, notamment les coûts d'exploitation. Euh, il y a 5 ans on n'en faisait pas, on faisait que du support sur des environnements Linux. Aujourd'hui euh, l'exploitation d'une plateforme synstack ça nous prend du temps. Voilà. On est un service, on est cinq personnes c'est pas neutre, et ça vient se rajouter à tout ce qu'on fait. Il y a quand même une complexité technique sur ces environnements. Une fois que ça marche bien, ça marche bien, mais c'est très sensible. Et donc, soit vous avez des équipes qui sont à 100% sur OpenStack, qui maîtrisent et qui sont capables de faire le support de A à Z, ou sinon il faut s'adosser, comme on l'a fait, à une société tierce qui permet de nous aider euh, en cas de souci, euh, parce qu'eux, eux, ils ont une vraie expertise. J'ai mis que c'était une solution pour des établissements ayant les moyens. Effectivement, ça a un coût. C'est un coût, euh, notamment RH, euh, parce qu'il faut que les équipes se confrontent à ces technos et, euh, et, et passent du temps pour, les, pour, pour euh, aider les enseignants. Et l'expérience le, qu'on a sur notre, notre projet, c'est effectivement... Euh, on avait un enseignant référent qui a porté le projet et qui n'a pas communiqué avec ses collègues. Et donc, euh, euh, on pensait qu'ils s'étaient mis d'accord, etc. En fait, ça n'avait pas été le cas. Donc, ils travaillent un peu dans leur coin. Donc là, si on devait remener le projet, on aurait fait un groupe projet avec l'ensemble des enseignants pour essayer d'impliquer tout le monde un peu plus. Euh, et peut-être aussi... Euh, former euh, les enseignants ou prévoir un, un processus de formation d'accueil des, for des, des enseignants notamment vacataires qui changent beaucoup euh, euh, sur, les, sur la, la, les enseignements sur la plateforme enfin, pour finir je voudrais remercier mes collègues euh, donc Céline Lambert Cédric Vive et, et Louis Chanois qui sont au fait de l'exploitation quotidienne hein, et euh, Samy Yangui qui est notre contact au, au département et euh, qui nous a fait ce retour sur la pédagogie alors, je vous remercie. Merci, Christophe. Euh, Est-ce qu'il y a une question à la salle Oui, ici, Julien. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Ce que je trouve vraiment intéressant dans la démarche, c'est... Euh, le fait que vous ayez finalement réutilisé votre ancienne, euh, enfin, vos anciens serveurs de Virtue, votre ancienne infra prod, pour offrir ce service côté pédagogique. Alors il y a, y, a, bon, y a un commentaire et une question. Alors le commentaire c'est que votre bilan carbone il est super, vous devriez peut-être le, le mettre en avant. Non oui. mais c'est vrai parce oui, que oui, euh, oui. vous avez tiré la durée de vie des matériels oui. plus longtemps. Oui. Et, mais par contre la question, spontanément ça m'aurait fait peur, je me serais dit bon bah je vais avoir euh, plein de pets parce que mes, mes serveurs ils vont tomber en miettes. Euh, et finalement non quoi, vous avez tenu, ils ont, ils ont 10 ans là — Ah oui, là, ils ont 10 ans, oui. oui, oui. Après, on est un peu sur une raide C'est-à-dire que si, si on a des, des, des cascades de pas de matériel, c'est vrai que qu'on serait peut-être en difficulté. Après, bon, le matériel informatique, aujourd'hui, c'est quand même du matériel fiable. Euh, on a des durées de vie qui s'allongent de plus en plus. Il y a la possibilité de trouver des pièces de, de rechange chez des chez brokers. Euh, après, on a 7 serveurs. S'il y en a un qui tombe, c'est pas forcément dramatique, ça remet pas en cause les enseignants, les enseignements dans l'année en cours. Enfin, ça nous laisse le temps de peut-être trouver des pièces. Mais effectivement, on sait qu'on ne va pas te tenir dix ans là-dessus. L'idée aussi de, de partir sur des serveurs recyclés, c'est euh, on ne savait pas vraiment si ça allait être bien utilisé, parce qu'il y a un enseignant qui veut faire de l'open stack, ok, mais est-ce que euh, tout le monde va partir avec lui? Euh, Est-ce que ça va être utilisé Est-ce que ça va être deux groupes pour 15 jours par an On ne savait pas du tout, on n'avait pas cette vision. cest à on va essayer de diminuer les coûts et, euh, et voir ce que ça donne. Mais effectivement, là on voit que ça marche, c'est utilisé. Et donc euh, le coup d'après, qu'est-ce qu'on fait Merci. Une autre question dans la salle Peut-être juste euh, si tu peux partager, là tu nous, tu nous as présenter un certain nombre de points de vigilance sur des projets de cette nature-là, oui. avec les enseignants, avec les matériels, etc., sur les organisations aussi. Oui. Euh, les, techniquement, euh, la solution OpenStack, tu, tu, tu nous partagerais quoi comme euh, force euh, par rapport à ce que tu connais des autres euh, systèmes euh, équivalents Alors, euh, ils, sont, ils, ils sont venus à OpenStack principalement... Euh, sur la partie réseau, c'est-à-dire que sur OpenStack, vous pouvez créer des routeurs. Et donc vous pouvez faire un réseau cloisonné avec un routeur et vous, vous, vous, vous, vous mettez autant de VM que vous voulez sur ce routeur, qui communique avec l'extérieur ou pas, je, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, euh, vous avez la main sur ça. Sur l'environnement VMware, nous on fait du VMware, la version... Euh, standard, c'est du v-switch, mais c'est quelque chose de, de figé. Là, c'est complètement quelque chose de dynamique, et surtout, vous pouvez scripter par Ansible, vous pouvez créer autant de routeurs que vous voulez, euh, et configurer tout ce que vous voulez au niveau réseau. Donc effectivement, ça leur a ouvert, sur la partie PAOJ, euh, des possibilités qu'ils n'avaient pas. Après, si vous passez sur des versions évoluées de, de VMware, c'est possible. Après, euh, le coût de licence n'est pas le même. Merci beaucoup.